Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Un Paradis sur Terre. Je vais vous présenter une recette de chocolat chaud à base de noix de cajou, de dattes de medjoul, de bananes, de cacao cru et d'eau chaude. C'est une recette que j'ai trouvée sur une vidéo d'Irène Grosjean. Je vous conseille à tous de taper Irène Grosjean sur Youtube et de regarder ses vidéos, c'est une femme exceptionnelle le cacao cru est excellent pour le cœur, c'est un très bon anti puisqu'il contient de nombreux flavonoïdes et également beaucoup de magnésium. Euh, pour les noix de cajou, c'est l'idéal pour le petit déjeuner car il y a de nombreuses protéines qui contiennent l'ensemble des 9 acides aminés essentiels. Également du cuivre, beaucoup de cuivre, du fer, de, de la magnèse, de la manganèse, du phosphore, du zinc, du potassium, également du sélénium dans une moindre mesure. Ainsi que la banane qui vous rajoute toute la vitamine C et les dates qui sont très énergisantes. Donc là je vous montre le cacao cru. C'est quand même l'idéal de le prendre cru puisque ça, ça vous conserve ben, l'ensemble des nutriments. La torréfaction c'est cuite à haute température et ça peut également dégrader tout ce qui est enzymes et qualité des, des vitamines, qualité des minéraux. Donc, Je vous conseille de toujours utiliser des aliments crus. Donc voilà, pour le mixeur, je vous conseille de prendre un mixeur et de vous assurer qu'il n'y a pas de, de BPA, c'est quand même mieux, faire une, une cuisine saine sans vous rajouter des, des matières toxiques dues au plastique et autres. Vous pouvez faire cette recette avec n'importe quel mixeur, n'importe quel blender, peu importe sa puissance, ça fonctionne. Et voilà, c'est terminé. Donc, Je vais vous le verser dans une tasse pour vous montrer l'onctuosité de ce chocolat chaud. C'est vraiment excellent, rapide à faire. Et pour tous ceux qui ont du mal à oublier leur chocolat chaud du matin, je vous le conseille. Je vous souhaite à tous une excellente dégustation. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à faire un commentaire et également à partager cette vidéo à votre entourage. A bientôt